Alors, où est-ce que j'en étais Ah oui, ma mission Je devais retrouver les enfants du président qui avait mystérieusement disparu en France. Une mission qui m'a été confiée par deux agents secrets. Un américain et un français. l'agent te faut. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. Des loupards de la route voulaient voler ma trottinette. Mais tu me connais, je suis un grand garçon, je me laisse jamais faire. Oh putain, Enzo, il l'a trafiqué Calme-toi, José, tu me fais peur. Mais cette victoire fut de courte durée. Je devais reprendre ma mission. Et pour ça, je devais traverser le monde entier. J'ai dû passer par des pays que je n'avais jamais visités, que je connaissais même pas. Voir des contrées hostiles, encore inconnues à l'être humain. Tout ça, pour finir, de l'autre côté de la planète. Ouais. Putain, c'est vraiment un chier la Lorraine. Ouais. Aigle, d'après nos relevés satellites, tu te retrouves pile à l'endroit où les enfants du président ont disparu. Ok, c'est cool mais ici, il n'y a absolument rien, à part des cailloux et des moustiques. Mais je ne pense pas que cela nous mène quelque part. Franchement, j'ai vraiment really des doutes sur ton mec. Les gars, j'ai trouvé quelque chose. Bah tu vois qu'on peut lui faire confiance. T'as trouvé quoi Un ballon de fête. Ils ont dû passer par ici. Ils ont dû bien s'amuser. A une époque, je savais bien faire les ballons. Je faisais même des chiens. Regardez. Aïe. Ben, j'ai plein de jus de ballons dans les yeux. Je dois vois plus rien d'intigre, Aïe un... Ah, les gars. Vous m'entendez est vraiment sûr que c'est le best. Si je te le dis, fais-moi confiance. Oh putain de merde, mais chier. Oh putain. Qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui m'arrive Je me fais attaquer par un vaisseau vegan. Ouf. Aïe. Ouf. Ah, putain. Aïe Aïe Hop là Votre putain de mission, vous la fourrez dans le cul mais qu'est-ce qu'il raconte Faites chier de m'envoyer dans une merde pareille Tout ça... Oh putain de merde La mosquée Mais chier Ah <rit> <rit> <rit> <rit> <rit> oh, putain de dégâts <rit> de merde Egg. Egg, réponds. Wait, il a parlé d'un OVNI. That's it, les enfants du président, ils ont été enlevés par un OVNI. Les gars, désolé de te déranger, je crois que je suis à l'intérieur. T'es où Je suis à l'intérieur de leur putain de vaisseau de merde. Je sais, tu crois que tout se termine comme ça pour moi, mais non, et crois-moi, ce n'est que le début. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à cocher la cloche pour être notifié de chaque publication. Tu peux également nous laisser un petit pouce bleu et un petit avis de passage dans les commentaires. Et tu peux également nous aider à financer la saison 3 en cliquant sur le lien Kiss Kiss Bang Bang dans la description.